qui me fait réagir vertement, c'est mmh. l'angle par lequel vous prenez le sujet. C'est votre choix, hein, c'est votre droit d'ailleurs. Euh, c'est un questionnement, ce n'est pas moi, un point pour de moi, vue. La CGT qui appelle à deux nouvelles journées de mobilisation nationale interprofessionnelle les 27 octobre et 10 novembre, toujours pour des questions d'augmentation de, de salaire. Mais n'y a-t-il pas un risque de ras-le-bol des grèves auprès des Français à poursuivre comme ça les, les, les grèves qui se succèdent Alors elles sont parties de très bas parce que la mobilisation de cette semaine n'a pas très bien fonctionné. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que... Moins de 100 000 manifestants à la Grande Marche organisée par Jean-Luc Mélenchon et, le, et deux jours après le mardi par la CGT et quelques autres syndicats, est-ce que 100 000, et encore je suis gentil. je crois que tout le monde ne convient pas que ça soit 100 000 manifestants, est-ce ouais, que c'est un, est un flop C'est un flop, c'est une gifle, enfin, ça a été commenté non, comme ça, vous dites non, quoi non. Vous Mais c'est pas ma question, ma mais question mais... c'est ils n'étaient pas dans la rue les Français. Donc mais pour moi, reprendre je, la je question d'Éric parle... Delvaux, est-ce qu'on n'est pas en train d'exaspérer les Français avec des manifestations dont ils ne veulent et pas quoi Mais voilà, vous parlez d'un petit nombre de patrons qui vont profiter des super bénéfices. C'est aussi un petit nombre aujourd'hui de grévistes qui euh, tiennent euh, deux euh, raffineries et qui bloquent encore une partie de la France. Il n'y a pas de jusqu'au boutiste bloquent. à la CGT. Mais il y a un accord majoritaire qui a été pris. La direction patrons... totale répond qu'elle l'a négocié. Ça y est, c'est fini cette grève. Il n'est pas question de rouvrir de nouvelles négociations. C'est ce que dit la direction à ce qu'on peut appeler parfois les jusqu'au boutistes de la CGT. Le problème c'est qu'ils sont minoritaires. Donc, non, du coup, mais... donc à l'extérieur, dans la rue, il y a des mobilisation, vous les soutenez. À l'intérieur de l'Assemblée, c'est le 49-3, donc du coup vous répondez par une motion de censure. Il y aura motion de censure de la NUP systématiquement sur chaque 49-3 déclenché ou pas Mais là aussi, vous n'avez pas peur d'exaspérer les Français. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon doit rester, ou peut rester même, la figure de poux des Insoumis Mais sa grande marche n'a pas massivement mobilisé. Dimanche bah, dernier, j'en parlais. L'affaire Catnins, bah, pas... il y avait beaucoup d'énergie. On parlait tout à l'heure de grandes déferlantes. On n'y était pas quand même. Hein. Euh, on a bien con, compris. Con, vous l'avez dit au con, début. Con. Et l'affaire Catnins, qu'il l'a manifestement touché, qu'il a un peu dépassé, qu'il a peut-être même ringardisé, il est pas temps pour Jean-Luc Mélenchon de passer la main